Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Aujourd'hui, nous allons vous présenter le mini compresseur d'air portatif 150 PSI, un gonfleur électrique ou une pompe électrique compatible avec votre Schrider, votre Presta, votre Dunlop, avec l'aide qui convient pour votre voiture, moto, vélo, ballon, 8000 millions. Cette pompe à air électrique portable est parfaite pour les vélos de route, mais peut-être également utilisée pour les vélos les plus communs. Elle est assez puissante pour gonfler 8 pneus de vélo de route en seulement 3 minutes. Elle est également assez puissante pour gonfler 5 pneus de voiture en 6 minutes et 6 pneus de moto en 6 Elle est également assez puissante pour gonfler 41 ballons de football en taille 5 en seulement une minute. Le compresseur à air portatif mesure de façon précise le PSI lors du gonfle. Il suffit de régler la pression souhaitée et lorsque la valeur de pression d'air est atteinte, la pompe à air s'arrête automatiquement pour arrêter le gonflage. Et la surcharge. La pression de gonflage maximum est de 150 PSI. Il est recommandé de charger complètement la pompe à air avant utilisation et de serrer le tube de gonflage amovible pour éviter les fuites d'air. De plus, la pompe à air dispose d'un grand écran LCD à affichage numérique plus clair et plus lumineux, ainsi que d'une lampe de poche LED. Cette pompe à vélo électrique est équipée de 4 bus supplémentaires différentes et convient aux voitures, motos, vélos, anneaux de natation, kayak, ballon de basket, ballon de football, etc. Le produit est à la fois fonctionnel et esthétique. Le contenu de l'emballage comprend une pompe à air électrique, un tube de gonflage, un câble de charge USB 4 adaptateurs de gonflage et un manuel en chinois. Si vous avez des questions sur cette pompe, vu que j'utilise tous les jours, vous pouvez me poser directement les questions en commentaire. Les caractéristiques du produit incluent un capteur de pression d'air amélioré avec une puce numérique, 5 types de modes de gonflable en fonction sans fil sur batterie rechargeable, un grand écran de contrôle rétroéclairé et digital, la possibilité de programmer la mesure de gonflage et de ses pneus pour un usage ultérieur, ainsi que l'arrêt automatique du gonflage à la valeur sélectionnée. Il est important de noter que le son sera plus fort lors du gonflage, donc il est recommandé de le tenir à l'écran car des animaux domestiques, des nourrisons et d'éviter de l'utiliser la nuit. En cas d'urgence, la pompe à air peut être également utilisée comme banque d'alimentation pour votre mobile pour recharger votre téléphone. Elle est également équipée de LED à haute luminosité pour une utilisation plus pratique et plus sûre la nuit. Le prix de la pompe est de 50 euros sur Amazon et seulement 40 euros sur AliExpress. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour donner votre avis sur ce mini-compresseur à air. Petit abonnement Bonne journée à tous et à la semaine prochaine